les Étudiants de l'association Space At Your Service de l'EPFL et on organise donc un partenariat avec la bibliothèque du Rolex ce week-end pour proposer un escape room en fait dans lequel bah, tout public peut venir évidemment. Aujourd'hui, on a effectué une escape game, c'était amusant, c'était trop cool, tout reposer sur nous. Aujourd'hui, j'ai fait euh, l'activité de l'escape game, j'ai réussi à remettre le courant pour communiquer euh, avec. Euh, la C'était assez compliqué, il fallait interagir, il fallait trouver de bonnes solutions, travailler en équipe. J'ai regarder une conférence, c'était super intéressant, moi j'ai bien aimé. Ils nous ont présenté ça en trois parties, mais il y avait la mécanique et la biologie, coup, mais c'était super intéressant. Je suis à l'EPFL, je suis venu pour voir le verre sur la Lune. Quand j'ai commencé, c'était sur la Lune. Et moi, je marchais, on dirait que je marchais dans l'espace. Bah, on dirait qu'on vole, et on a l'impression qu'on va tomber. Revis revit euh, Apollo 11, c'est vraiment trop bien. Moi j'adore Surtout on a l'impression qu'on va tomber, et du coup c'est trop drôle. J'ai marché sur la lune. Non, d'abord j'ai marché sur la lune, ensuite j'étais sur un vaisseau. ouais. Puis ensuite on est rentré sur Terre. <rire>